Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à notre e-workshop consacré au bilan des émissions de, de gaz à effet de serre. Comment réaliser son bilan d'émissions de gaz à effet de serre pour réduire son impact sur le, sur le climat Alors justement, ce sont nos experts Stéphanie Bory et Romain Lafay qui vont s'attacher à répondre à cette question tout au long du webinaire. Bonjour Stéphanie est responsable des prestations environnement et carbone pour le groupe APA, pardon Stéphanie et Romain est consultant sur ce même sujet, environnement voilà. et, et carbone. Moi-même, je suis responsable marketing pour les activités conseils et ces mesures pour, pour le groupe APAV. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet et pour laisser le temps aux derniers participants de, de se connecter, quelques points d'ordre pratique pour vous rendre ce webinaire le plus, le plus convivial possible. Sur la droite de votre écran, en bas à droite, vous disposez d'un module de chat, donc utilisons-le plutôt pour nous dire bonjour, hein. c'est toujours sympathique de, de voir que vous êtes là tout au long de, du webinaire, et puis d'un module questions, et c'est plutôt ce module questions que je vous remercie d'utiliser pour nous poser toutes vos questions en lien avec le sujet au fil de l'avancement du webinaire. Nous avons fait le choix de répondre à vos questions plutôt en fin de, de webinaire, sauf cas très particulier où une question euh, que vous avez pourrait gêner votre, votre compréhension. Alors, rappelons le, le programme de, de ce webinaire. C'est un programme en, en quatre grandes parties. Tout d'abord, un focus sur les enjeux climat et les objectifs de réduction. Ensuite, une deuxième partie avec un éclairage sur les différentes sources d'émissions dans les entreprises et sur leur part respectives euh, dans l'empreinte carbone. Alors C'est un éclairage issu notamment de notre retour d'expérience. En troisième partie, on sera vraiment sur le cœur du sujet, c'est-à-dire la méthodologie pour euh, réaliser votre bilan d'émission. En quatrième partie, on abordera le plan d'action de décarbonation qui fait suite au bilan et bien sûr, on terminera par un, un temps d'échange. Voilà, donc merci encore à tous de, de votre participation. On vous souhaite un excellent webinaire et puis je laisse la parole à, à Stéphanie. Bonjour à tous. Euh, donc, avant de, de démarrer justement le, le webinaire proprement parlé, on vous propose de faire un sondage. Euh, Christelle, je ne sais pas si tu peux… Euh... Alors, le sondage est activé. D'accord. Donc, euh, je vous propose du coup de répondre à une question… Euh, avec l'outil sondage qui est présenté en bas à droite de votre écran. Euh, la question qui vous est posée, c'est à quel stade en êtes-vous de la réalisation de vos bilans des émissions de gaz à effet de serre dans votre organisme euh, Donc voilà, il suffit d'aller dans l'onglet sondage et de mettre, euh, soumettre le vote une fois que vous avez euh, pu répondre à la question. Donc on va pouvoir vous présenter les résultats euh, dès que vous aurez euh, répondu aux questions. Christelle, je te laisse la main là-dessus. Voilà, je, hein, je laisse le temps à tout le monde de, de répondre. D'accord. Voilà, donc les, les réponses se stabilisent. Voilà. Alors, pour, pour euh, arrondir un petit peu les chiffres, hein, vous êtes quasiment 50% à, à ne pas avoir encore engagé votre bilan d'émissions de gaz à effet de serre. Euh, pour 30% d'entre vous, vous l'avez amorcé euh, et puis euh, vous êtes seulement 6% hein, parmi les, les répondants à avoir terminé euh, votre bilan. Donc, dans la majorité des cas, vous ne l'avez pas encore engagé ce bilan. Donc, c'est bien, ça, ça nous apporte un éclairage pour la, pour la suite de la présentation. Bah, merci à tous. Donc, euh, donc justement, bah, ce, justement, ce webinaire a pour objectif de donner un éclairage sur ces, sur ces sujets. Euh, donc, euh, ce que je vous propose, c'est qu'on commence d'abord euh, à parler euh, de, des enjeux climat dans une première partie. Euh, Christelle, si tu peux tourner le slide, s'il te plaît. Voilà. Donc, euh, sur les enjeux climat et les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, euh, cette introduction, finalement, va nous rappeler pourquoi, aujourd'hui, il est primordial et urgent euh, de comptabiliser les émissions carbone euh, dans les organisations. Aujourd'hui… Euh nous savons que l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre euh, émises par les activités humaines, notamment euh, dioxyde de carbone, méthane, protoxyde d'azote, gaz fluoré, modifie notre climat. Ce changement climatique, il se traduit par euh, la modification d'un certain nombre de processus hein, au niveau planétaire, que ce soit chimique ou physique, comme par exemple la redistribution des masses, des flux d'énergie, d'eau au niveau mondial et local. En fait... Euh, toutes ces émissions vont avoir un impact concret sur notre environnement. Parmi ces impacts, on va retrouver notamment des impacts dont on entend parler, la sécheresse, les vagues de chaleur, les incendies, les inondations, les tempêtes, l'augmentation des niveaux marins, la propagation des maladies. Peut-être plus directement pour les organisations, on peut avoir des pertes, des pertes au niveau des problématiques d'approvisionnement, des baisses de productivité. Euh, et puis euh, d'un point de vue plus général, on peut avoir donc des pertes de productivité agricole, des instabilités politiques, euh, voire euh, une extinction de masse euh, de la biodiversité. En fait, ce qu'il faut retenir ici, euh, voilà, ce n'est pas pour être euh, voilà, alarmant, c'est qu'en fait, plus on émet des gaz à effet de serre, euh, plus euh, le changement climatique il sera important et plus les impacts qu'on a identifiés ici seront, euh, seront forts. Alors finalement, quelle est l'amplitude de ces impacts auxquels nous allons devoir faire face dans les décennies à venir ben En fait, en fait l'amplitude de ces impacts du changement climatique, elle va dépendre de notre capacité à réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Ce que nous dit le GIEC, donc le GIEC, c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. C'est un groupement d'experts, à la fois de chercheurs, mais aussi des représentants des différents États au niveau mondial. Ils nous disent que pour éviter justement ces conséquences dont on a parlé, il nous faut rester en dessous des plus 1,5 degrés globalement par rapport à la température pré-industrielle. Le graphique qu'on vous présente, le graphique joint qu'on vous présente ici, euh, il me présente les différents scénarios possibles d'émissions euh, sur les 30 prochaines années et les températures, l'augmentation des températures qui sont associées. En gros, ce qu'il faut voir, c'est que avant 2023, on a observé une croissance des, des émissions de gaz à effet de serre d'un vue global. Et puis, par la suite, il y a deux tendances possibles. Soit on a une tendance à l'augmentation des émissions dans la continuité des émissions qu'on a actuellement. C'est ce qu'on appelle le business as usual soit on a une tendance à la forte baisse euh, qui implique une mise en place d'actions euh, de décarbonation. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ce graphique Il nous dit que d'abord, on a déjà atteint une température de plus 1,2 à l'échelle planétaire. Donc ça, c'est déjà acquis. Maintenant, il nous dit que si on ne fait rien, la température moyenne du globe euh, dépassera les 1,5 degrés au début des années 30. Donc en 2030, on aura atteint cette limite qui a été définie par le GIEC. Et si on continue comme ça, ben on atteindra peut-être plus 3, plus 6 degrés au niveau planétaire à la fin du siècle. Enfin, ce qui peut nous montrer, c'est que pour rester sous les 1,5 degrés et puis éviter cet emballement des impacts du changement climatique, hein, il faut réduire drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre. Ce qu'il faut retenir, c'est que… Toutes les actions qui vont être entreprises finalement dans les dix ans qui viennent, elles seront primordiales pour savoir si on va réussir à enrayer ou pas euh, les conséquences du changement climatique. Alors d'un point de vue politique, euh, tout il n'y a pas rien qui est fait. Hein. Il, y a, il y a eu l'accord de Paris en 2015, euh, dont l'objectif est de rester sous la trajectoire des deux degrés. Donc en fait, c'est la trajectoire euh, verte claire. L'objectif étant de se rapprocher le plus possible de la trajectoire 1,5 degré, donc qui est la trajectoire en fait, euh, verte, tout en bas. Euh, la France plus spécifiquement, elle euh, s'est engagée à travers une stratégie nationale bas carbone. L'objectif étant de diviser par 6 les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050 par rapport à 1990 et à atteindre la neutralité carbone en 2050. Il y a donc une réglementation aujourd'hui qui impose euh, à certaines organisations, les entreprises de droit privé de plus de 500 employés, et les personnes morales de droit public de plus de 250 personnes à réaliser un bilan des émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est ce les conséquences finalement de ces décisions politiques. Mais tout le monde peut faire un bilan GES, et voilà, donc en fait, au-delà de cet aspect réglementaire, pourquoi est-ce qu'on serait amené à faire un bilan des émissions de gaz à effet de serre En gros, pour une organisation le bilan, enfin ce qu'on peut appeler un état des lieux des émissions de bilan de gaz à effet de serre, c'est la première étape, et vraiment la première étape qui est incontournable et qui va permettre de définir les fondations d'une stratégie bas carbone, donc de cette, euh, cet aspect de décarbonation. L'objectif dans cette première étape, hein, c'est de mesurer, de comptabiliser les émissions euh, de gaz à effet de serre. Donc on, Il existe plusieurs méthodes hein, pour déterminer les bilans, enfin, faire un bilan des émissions de gaz à effet de serre, on a une méthode réglementaire, donc c'est ce qu'on appelle parfois la méthode ADEM, puisque c'est eux qui ont défini la méthode réglementaire. On a la méthode bilan carbone, qui est un petit peu la méthode historique connue en France. Ensuite, on a la méthode le greenhouse gases protocol, qui est souvent utilisée dans les groupes internationaux, puisque c'est un, une méthode un peu internationale. Et puis l'ISO 14064. Donc, mesurer, euh, c'est la première étape euh, vers une stratégie bas carbone. Euh, L'ADEME, hein, ce, ces, ces trois étapes là qui vous sont présentées sur ce slide, ça a été défini par l'ADEME, donc l'Agence de la transition écologique. Elle définit finalement trois étapes pour mettre en place une stratégie bas carbone. La première, donc, mesure, mesurer ses émissions. La deuxième, euh, définir une stratégie bas carbone, construire et mettre en œuvre l'implant d'action. Et puis finalement, évaluer sa stratégie et communiquer. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que pour pouvoir identifier des pistes d'action de décarbonation pertinentes, bah, c'est nécessaire de mesurer, c'est-à-dire faire son bilan des émissions de gaz à effet de serre. Et c'est finalement, euh, voilà, la présentation qui va suivre, on va développer précisément ce point de comment mesurer euh, de, de les émissions et faire un bilan des émissions de gaz à effet de serre. Voilà, <rire> pour la petite introduction... Donc, je vais laisser la parole à mon collègue Romain qui va détailler quelques exemples justement de, de bilan. Merci. Donc, donc ce qu'il faut voir, c'est qu'effectivement, il y a différentes sources d'émissions de gaz à effet de serre. Et ici, en fait, on va prendre le problème un petit peu à l'envers en vous présentant des résultats euh, d'accompagnement qu'on a pu faire pour identifier les différentes sources d'émissions. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a des outils, peut-être que vous l'avez déjà fait individuellement, on a des outils pour faire sa comptabilité carbone, comme Mégès Climat, qui sont développés par l'ADEME. Mais pour une organisation, ce n'est pas toujours aussi simple d'identifier tous les postes. Et ici, à travers deux exemples qui sont un petit peu diam diamétralement opposés par rapport au secteur d'activité, on va pouvoir vous montrer euh, notre tour d'expérience et analyser, euh, analyser euh, les résultats. Donc, ce qu'il faut voir ici, par exemple, vous avez une cartographie des flux qu'on a pu réaliser avec euh, un, un client, une entreprise en, en, dans le domaine de la métallurgie. Euh, c'est une représentation qui est, euh, qui est assez parlante pour identifier les grands postes d'émissions et illustrer la diversité des sources d'émissions. Donc, Ici, ce qu'on peut voir, c'est qu'en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que cette entreprise a une enveloppe carbone de l'ordre de 70 000 tonnes de CO2. Et ce qu'on peut voir, c'est que deux tiers de ces émissions, c'est presque 46 000 tonnes de CO2, sont liées à l'achat des matières premières et des produits qui sont liés à l'activité de production de cette entreprise. Ensuite, on a environ un quart des émissions, les presque 15 000 tonnes de CO2 qui sont réellement associées à l'activité interne de l'entreprise sur son site pour la production de ses produits. Et donc, ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, il y a une part très importante qui est à la partie amont en fait, de l'ensemble de cette chaîne de valeur. On a différents postes associés au transport, transport à la fois de produits sur la partie fret amont et la partie fret aval pour délivrer vers les clients ces produits finis. Ensuite, ce qu'on peut retenir également, c'est qu'au-delà du fonctionnement interne euh, au niveau des sites, on a d'autres services associés, alors des services euh, liés à différents achats, des achats plutôt immatériels, ce qui va représenter ici à peu près 1200 tonnes, des, des, euh, un poste d'émission qui peut être conséquent, qui est lié à l'immobilisation des biens, c'est-à-dire des euh, achats, des acquisitions, comme les bâtiments, qui vont avoir un amortissement dans la durée, mais qui ont un impact au moment de leur construction ou pendant leur maintenance, par exemple. On va aussi avoir des postes liés au déplacement des personnes, donc que ce soit dans le cadre du travail ou dans le cadre des déplacements domicile-travail, ici, par exemple. Et un dernier grand poste, alors ici, il y a des sous-postes, bien sûr, peut être associé aussi aux déchets générés. Donc C'est un poste qui est euh, inhérent à toute activité. Toute activité va produire des déchets et euh, la collecte et la gestion de ces déchets va être générateur de gaz à effet de serre. Donc ici, on a un petit aperçu pour ce, ce type d'entreprise avec un monocyte de l'ensemble de l'empreinte carbone associée à différents postes. Ici, ce qu'on peut voir aussi, c'est ce que je vous ai souligné, c'est moins 5400 tonnes. Ce sont des activités qui sont génératrices d'émissions qui sont évitées. Alors, quand on parle d'émissions évitées, ce sont des émissions qu'on ne peut pas directement retirer de son bilan, mais qui permettent à une tierce personne d'éviter des émissions de CO2. Ici, par exemple, par le recyclage des métaux, on, on évite l'emploi de matières premières, et on permet la réduction d'émissions de CO2, mais en dehors de son périmètre. On peut penser aussi à la production d'énergie renouvelable, euh, avec raccordement au réseau, qui peut permettre d'éviter des émissions de CO2. Donc ce qu'il faut retenir, en fait, c'est qu'une grande part des émissions sont principalement liées à la partie achat, qui sont difficilement palpables, mais qu'il ne faut pas oublier euh, lorsqu'on va faire sa comptabilisation. Ensuite, dans un deuxième exemple, donc, ici, on parle plutôt de l'activité liée à un centre hospitalier, donc vraiment de service à la personne. Donc, on est diamantralement opposé. Mais ce qu'on voit encore, c'est que près des deux tiers des émissions sont associées aux achats. Si on fait le détail de ces achats, les 63 des émissions globales, on voit que principalement, du fait du secteur d'activité, ce sont euh, des émissions qui s'est générées par les achats de matériel pour le soin, matériel et médicaments pour le soin des personnes, bien sûr, centre d'activité, de l'hôpital. On voit ici, euh, contrairement à l'entreprise précédente, ce qu'on voit, c'est qu'ici on a une grande part liée au déplacement. C'est normal, on a beaucoup de déplacements des visiteurs et des patients qui vont représenter à peu près 15% des émissions. Et on a aussi les, ém les émissions liées bien sûr au déplacement domicile-travail. C'est cette partie en bleu qui représente 5% des émissions, qui est non négligeable, mais sur lequel, hormis par la mise en place d'un plan de mobilité, on a peu d'impact. On voit ensuite une faible part liée à l'énergie. Mais ici, une plus grande part liée à l'immobilisation, les 10% de, de la part en grise, étant donné qu'on a plus de structures, par exemple, si on fait le comparatif à, avec euh, l'entreprise précédente. Donc, ce qu'il faut voir ici, de la même manière, c'est qu'en en fait, dans les deux cas, on a une grande part liée à la partie amont de votre chaîne de valeur. C'est ce qu'on voit dans la plupart des entreprises, dans la plupart des entités qu'on accompagne. Et donc, c'est quelque chose qui va être important de creuser, d'identifier les sous-postes qui sont liés et les moyens avec lesquels on va pouvoir réduire les, les émissions, par exemple, liées à nos achats. Et ensuite, on voit ici, par exemple, dans ce cas-là, qu'on a une grande part liée à la mobilité. Et c'est des choses, en fait, on va le voir dans la partie suivante comment aller identifier les sources d'émissions spécifiques aux différents, différents secteurs. Un dernier point, ce qu'il faut savoir, c'est que bien sûr associé aux émissions qu'on a calculées en accompagnant les clients, on a associé des incertitudes associées aux émissions. Ces incertitudes elles vont venir de la source physique des données qu'on va pouvoir collecter, si cette source est plus ou moins précise, mais aussi des méthodes de calcul et des facteurs d'émission qu'on utilise pour quantifier les émissions de CO2. Donc, dans la partie suivante, on va voir un petit peu plus en détail comment vous pouvez arriver à ce type de quantification en final, ce qui est le résultat de votre bilan quantifié. Donc, je vais laisser à nouveau la main à Stéphanie pour cette partie. Merci Romain. Euh, donc, dans cette troisième partie, euh, l'objectif, c'est de vous présenter les points importants euh, à avoir en tête pour pouvoir vous lancer et puis euh, savoir comment collecter euh, les données et vous organiser. Pardon, Hop. petit souci technique, voilà. <rire> euh, donc, euh, pour vous organiser, en fait, euh, il faut bien avoir en tête les différentes étapes de la réalisation d'un bilan des émissions de gaz à effet de serre. La première étape de tout bilan, euh, c'est le cadrage. Le cadrage, il a pour objectif de déterminer ce qu'on appelle le périmètre organisationnel, de votre organisme. Donc en fait, l'idée ici, c'est de déterminer sur quels établissements, sur quelles installations, quels équipements et quelles activités on va comptabiliser les émissions. Parmi euh, les différentes approches, hein, on a plusieurs approches possibles. On parle d'approche contrôle par du capital. En, en gros, celle qui est très souvent retenue, c'est quand même l'approche du contrôle opérationnel. C'est-à-dire que concrètement, on va retenir on va retenir tous les équipements et les installations que l'organisme exploite. Donc, dans cette première étape, on vous recommande fortement d'établir une cartographie des flux sur le périmètre que vous allez identifier. On va avoir différents flux, les flux matières, les flux d'énergie, les produits entrants, les produits finis. Enfin, on a pu voir un peu la cartographie que Romain avait présentée précédemment hein, de manière simplifiée. Voilà. Donc, on aura les déchets aussi, les rejets... Euh, voilà, ne pas oublier aussi tout ce qui est euh, immobile, donc les parcs euh, immobiliers, les parcs véhicules, les parcs machines euh, notamment. Voilà, donc sur la base d'une cartographie solide, euh, on peut ensuite identifier dans une deuxième étape toutes les sources d'émissions qui seront associées à votre activité. Dans le jargon carbone, on dit qu'on détermine à ce niveau le périmètre opérationnel. À la fin de cette phase, euh, vous devez avoir en gros une grille de collecte des données qui est propre en fait à votre organisation et à vos activités. La troisième étape, c'est de faire un bilan en gros. Et pour faire ce bilan, il faut collecter l'ensemble des données sur une année déterminée. Donc la fiabilité des données sources euh, va différer en fonction de, du type de données que vous allez réussir à collecter. Donc on va avoir des données primaires, secondaires, extrapolées ou bien approchées. Et à la fin de cette phase, vous serez en possession d'une grille de collecte qui sera euh, complétée. Dans une, euh, dans une quatrième étape, euh, une fois que vous avez collecté les données, on va passer à la phase de calcul et d'analyse du bilan. Dans cette phase, il faut chercher euh, les facteurs d'émission les plus fiables possibles qui vont vous permettre de transformer ces données sources euh, en émissions, euh, émissions qui seront exprimées en tonnes équivalent CO2. Euh, le bilan euh, présente finalement les émissions de gaz à effet de serre par catégorie. Euh, on va les détailler dans les slides suivants. Hein. Euh, et puis, le bilan euh, va se réaliser sur une année complète, avec les incertitudes, comme l'a dit Romain euh, précédemment, liées au calcul, pour qu'on puisse analyser correctement finalement les, les données qui seront présentées. Donc voilà, là, dans cette phase, il faut s'attacher à comprendre les émissions de chaque activité, à comparer les émissions par rapport à d'éventuels bilans réalisés précédemment. Et parfois, on essaie de recalculer aussi euh, un bilan des émissions qui aurait été fait précédemment, ce qui n'est pas forcément votre cas euh, aujourd'hui. Donc là, l'idée, ce sera vraiment de, de faire un, un calcul, un premier calcul en tout cas, des émissions de gaz à effet de serre de, de votre organisme. Voilà, la dernière étape du bilan euh, consiste à, à faire un plan de transition. Donc, euh, c'est là où, en fait, on va déterminer un, un, un plan d'action, un plan de décarbonation pour atteindre les objectifs que votre organisme se sera fixé. Voilà, donc pour vous aider à vous lancer, donc là c'est une, une approche un peu théorique hein, sur ce slide-là, l'objectif c'est que dans les deux prochains slides, on, on vous donne un peu des, des outils un peu plus pratiques, et puis un retour d'expérience vis-à-vis de la mise en place d'un bilan gaz à effet de serre. Donc, on a un... l'idée de ce slide, c'est de vous partager finalement nos bonnes pratiques euh, et les recommandations qu'on a pu avoir suite à, aux différentes entreprises qu'on a, qu a accompagnées. Donc, avant de vous lancer, il faut juste vous mettre en tête que réaliser un bilan des émissions de gaz à effet de serre, c'est comme un projet. Un projet pour lequel va falloir identifier toutes les parties prenantes euh, nécessaires pour la réalisation de ce bilan. Et un bilan pour lequel euh, bah, il va falloir définir un planning adapté. Donc, ça fait lien avec mes deux, nos deux premiers points, en fait. Donc, la première recommandation, finalement, c'est d'abord de prévoir, d'identifier, d'impliquer et de sensibiliser les équipes qui vont être concernées par ce projet. Donc, il faut que ce soit des personnes soit qui vont vous aider dans la définition du périmètre, dans la collecte des données, dans la proposition de pistes d'action ou même dans le choix des actions et des orientations stratégiques. Donc, d'expérience pour avoir un bilan GES réussi, et puis pertinent, euh, il faut absolument que vous ayez l'implication de la direction euh, et de la stratégie, parce que sans eux, euh, rien pourra se décider au niveau du plan de transition. Enfin, en gros, la dernière étape, euh, ceux qui vont décider finalement, c'est euh, la direction. Donc, vaut mieux les impliquer, les impliquer dès, le, dès la réunion de lancement du projet, et puis ensuite plus tard dans l'établissement du plan de transition. On vous recommande aussi fortement de prévoir un temps dédié pour la sensibilisation aux enjeux carbone, pour comprendre finalement pourquoi c'est important aujourd'hui de faire de, de faire ce projet au sein de votre entreprise. C'est que euh, c'est ce qu'on fait souvent. En fait, ce que nous souvent on fait, c'est qu'on le fait au début de l'étape du plan de transition, euh, soit sous forme de fresque du climat, soit sous forme spécifique adaptée à l'organisation. Dans les équipes à impliquer, on retrouve aussi euh, les équipes euh, chargées de la réalisation du bilan et de la collecte, évidemment, euh, mais aussi toutes les personnes qui vont être en charge des achats. On l'a vu précédemment, c'est comme un poste important d'émission, donc il ne faut pas oublier euh, cette partie-là. Et puis après, en fonction euh, voilà, des, différentes, euh, des différents organismes, on va avoir euh, les personnes qui gèrent les politiques véhicules, les actifs immobiliers, les actifs financiers, les ressources humaines, on peut retrouver aussi parfois des équipes R&D. On a eu aussi des fois des équipes fournies, des, des fournisseurs qui ont été intégrés dans, dans ces démarches. Euh, voilà pour, pour définir un, un bilan des émissions robuste. Donc, sur ce premier point, on vous conseille vraiment de, avant de démarrer, de bien identifier les personnes qui vous seront nécessaires à chacune des étapes qu'on vous a présentées précédemment. Voilà, c'est ce qui va vous permettre aussi de bien dimensionner le planning. Euh, et donc, ça fait le lien avec ma, la deuxième euh, recommandation. Donc, de prévoir un planning adapté. Avec notre retour d'expérience, on peut, on, on peut vous dire qu'en fonction du nombre de personnes impliquées, de la taille de votre, euh, de votre périmètre, voilà, par exemple, le nombre d'implantations géographiques, de votre activité et surtout de l'équipe qui sera en charge de la collecte et du temps de réalisation, vous aurez trois, quatre mois minimum si les équipes sont disponibles, mais ça peut être beaucoup plus long. Il euh, ne faut surtout pas sous-évaluer ce temps de collecte et de consolidation des données. En fait, euh, on, suite aux échanges qu'on a eus en fait, avec tous nos clients, on s'est rendu compte que, euh, que ça pouvait prendre entre 7 à 20 jours pour des petites entreprises, comme ça peut aller jusqu'à un voire deux équivalents temps plein dans les grandes entreprises. Donc, il ne faut vraiment pas sous-dimensionner euh, le planning euh, et euh, le besoin de ressources en fonction de la taille de votre entreprise, évidemment. Donc voilà, Donc, euh, notre recommandation, c'est d'éviter de, de, de vous engager trop vite, peut-être au niveau de la direction, sur des plannings du type 2-3 euh, mois. Hein. Parfois, on a des clients qui viennent nous voir en nous disant, ben voilà, on veut faire ça en 2-3 mois. Euh, avec l'expérience, on vous conseille d'essayer de prendre votre temps quand c'est possible, hein, évidemment, pour essayer d'avoir un, un bilan qui soit finalement euh, robuste et complet. Voilà, Un planning trop court, ça pourrait vous mettre en difficulté et puis aboutir à un plan qui soit un peu trop approximatif avec des actions qui soient un peu moins pertinentes vis-à-vis euh, -vis bah, du profil des missions de, de vos activités. Un troisième conseil, euh, bah, c'est finalement d'identifier tous les flux pertinents choisir le périmètre et euh, une année de référence euh, euh, qui est pertinente. Donc, euh, passer un petit peu de temps sur l'étape cartographie des flux pour bien identifier l'ensemble des émissions qui vont être associées. Ce qu'on fait, par exemple, c'est des ateliers de brainstorming ou bien euh, on peut aussi euh, faire des différentes réunions avec différentes équipes, ce que vous pouvez faire qui permettent d'affiner la cartographie et puis d'éviter d'avoir des, des trop gros trous dans la raquette. Nous, ça nous est arrivé d'arriver dans des entreprises qui ont déjà fait des bilans et puis finalement, ils ont oublié euh, bah, des, gros, des gros paquets dans la raquette, soit, soit par manque de temps, soit parce qu'ils n'ont pas forcément impliqué toutes les personnes euh, qui pouvaient être ressources au sein de l'entreprise. Et puis, bah, pas euh, ça peut être euh, à anticiper pour le futur. Euh, quand vous allez faire une mise à jour de votre bilan, euh, ça permet aussi de voir, en faisant ce, ces, ces ateliers-là, en fait, de cette cartographie, de mettant à jour cette cartographie, ça va vous permettre de voir si le périmètre il a évolué, s'il doit évoluer, euh, et puis si euh, finalement vous devez euh, bah, recalculer ou pas euh, vos émissions sur l'année euh, de référence initiale, enfin, de pro votre premier bilan. Donc l'année de référence, elle a toute son importance. Il faut éviter aussi, il faut éviter un maximum de prendre une année hein, ou avec une activité qui soit un petit peu différente des autres années. On évite les années Covid. Euh, et puis, on peut essayer de... Euh, on, on évite aussi les années de référence qui ont euh, des bilans des émissions partielles. Voilà. Euh, donc, donc, par exemple, en fait, euh, si vous avez aujourd'hui un bilan des émissions uniquement sur vos émissions directes, c'est-à-dire des émissions, euh, par exemple, liées à, à vos consommations d'énergie, avec une année de référence de 2014, par exemple, et que vous n'êtes pas en capacité de faire un bilan complet sur l'année 2014, eh bien, il faut changer votre année de référence et on va reprendre une nouvelle année de référence avec euh, l'ensemble justement des, des sources et des émissions de votre activité. Notre quatrième recommandation, c'est de bien structurer la grille de collecte. La grille de collecte, c'est un peu la colonne vertébrale de votre bilan. En la lisant, il faut qu'on puisse savoir d'où vient la donnée, quelles hypothèses de calcul vous avez retenues, quelles unités sont rattachées, et puis savoir si la donnée elle, est fiable. Euh, voilà. Il faut aussi anticiper que chaque donnée va être rattachée à un facteur d'émission. Donc, En gros, les données collectées elles vont pouvoir être utilisées euh, directement ou indirectement. On va devoir les transformer ou pas les transformer en fonction de ce que vous êtes capable de collecter. Donc, il faut, il faut tracer toutes les hypothèses de calcul qui ont été prises en compte pour pouvoir finalement après euh, savoir d'où vient la donnée. Parce que si jamais vous avez besoin de la recalculer dans le futur, vous allez être embêté si vous avez une grille de collecte qui n'est pas robuste. Voilà, vous allez devoir rechanger d'année de, de référence et ce n'est pas souhaitable. en fait. Voilà. Euh, le point numéro 5, euh, c'est un point de vigilance en fait, euh, le point de vigilance sur la qualité des données et la qualité de l'analyse. Quand vous analysez vos données, il faut bien savoir d'où vient la donnée, donc euh, d'où mon point précédent, et surtout évaluer les incertitudes. Donc euh, Romain, il en a parlé précédemment, mais en gros, si on n'évalue pas l'incertitude, on peut mal interpréter en fait la donnée. Si on a une incertitude de plus de 100% sur une donnée, ben on peut bien se dire qu'il euh, voilà, faut, il faut le savoir pour savoir si c'est vraiment euh, un poste pertinent ou pas, s'il faut aller creuser dans la donnée ou pas. On vous, on vous recommande fortement de ne pas utiliser des outils de type boîte noire euh, sur lesquels vous n'auriez pas la main euh, sur des facteurs d'émission ou sur l'historique en fait, euh, de ces facteurs. Euh, il faut savoir qu'il existe de nombreuses études en cours pour affiner l'évaluation euh, des justement de ces facteurs d'émission. Les bases de données qui existent, qui synthétisent ces études-là, on a des bases de données publiques euh, comme les bases de données euh, ADEME, les bases privées euh, du type ECOINVENT. Ce sont des bases qui sont remises à jour régulièrement euh, et qui tracent justement la source des données. Pourquoi je vous dis que c'est important de connaître la source des données C'est parce que si jamais, en fait, finalement, il y a un facteur d'émission qui devient plus précis dans le futur, avec des études plus précises, que votre fournisseur vous donne des informations peut-être plus précises que certains facteurs génériques, eh ben ça peut être intéressant, justement, de recalculer cette année de référence. Donc, dans le futur, ça va vous aider euh, d'avoir tracé, justement, et d'avoir euh, vraiment interprété correctement les données que, que vous avez. Et puis, notre dernière recommandation, ça va être dans les actions. Ben, voilà, Évitez les listes d'actions toutes faites. Euh, Adaptez vraiment les actions à vos ateliers. Nous, ce qu'on fait en général, c'est qu'on fait un atelier, en tout cas dans la partie plan de transition. On en fait un pour les petites installations. On peut en faire plusieurs dans les grandes structures en fonction des types d'activités. De, Et puis, euh, n'oubliez ben, pas de, de classer finalement vos actions par capacité de décarbonation et aussi par difficulté de mise en œuvre pour pouvoir vous aider après dans la prise de décision sur la mise en place de ces actions. Voilà. Euh, sur la prochaine diapositive, c'est euh, un peu une diapositive clé. Celle-là, je suis restée un peu longtemps. Ne vous inquiétez pas, pour les prochaines, ça serait un peu moins long. Euh, voilà. Donc, la, la diapositive, cette diapositive, elle a… Là, pour objectif, c'est un, un peu comme un pense-bête, si vous voulez, euh, pour vous aider à, à, à bien penser à toutes les émissions qu'on peut avoir sur, euh, sur un, orga un, un organisme. C'est euh, une catégorisation des émissions qui est euh, celle qui a été définie dans la méthodologie rédigée par l'ADEME. C'est une méthodologie euh, qui est en version 5 et qui date de juillet 2022. Donc, C'est récent. Et elle est compatible avec aussi les, les méthodologies réglementaires si jamais vous êtes soumis à, à la réglementation. Donc, on, a, on, on distingue en fait six catégories euh, d'émissions. Euh, la première catégorie, celle qui est souvent la plus connue, c'est les émissions directes. Euh, on va retrouver en fait dans, les, dans ces émissions-là euh, tous les combustibles pour le chauffage des locaux, les fours, euh, les groupes électrogènes, tout ce qui va être combustible pour les véhicules thermiques euh, professionnels. Et puis, euh, toutes les parties de fluide de fluide, de fluide frigorigène. Euh, pour ceux qui ont déjà fait des bilans, on appelait ça précédemment le scope 1. Voilà, donc euh, si ça parle à certains d'entre vous. Euh, ensuite, on a la catégorie 2. Donc là, on passe dans les émissions indirectes. Donc, ce n'est pas celles qui sont directement émises sur votre périmètre d'activité, mais en dehors du périmètre. Donc, la première catégorie, donc la catégorie 2, c'est toutes celles qui sont liées à la consommation d'énergie. Donc on va retrouver toutes vos consommations d'électricité, euh, celles des réseaux vapeurs, de froid, d'air comprimé, si jamais vous utilisez ce type d'énergie. Euh, on appelait ça auparavant le, le scope 2. Euh, voilà, un peu grossièrement, c'est un peu ça l'idée. Et puis ensuite on a les catégories 3, 4, 5 et 6. Euh, la catégorie 3, c'est euh, celles qui sont les émissions qui sont indirectement émises et qui sont associées au transport. Donc alors là, on va retrouver euh, tout ce qui est lié au transport de marchandises à amont et aval, et puis tout ce qui va être lié au transport des personnes, donc les déplacements domicile travail, euh, les déplacements des visiteurs, des clients, et puis tous les déplacements professionnels qui ne sont pas euh, directement, opérés par, euh, directement opérés par votre organisme. Donc, si par exemple vous avez des, euh, des voitures en leasing, euh, par exemple. La catégorie 4, euh, c'est une catégorie qui est très importante. Hein, comme Romain l'a dit précédemment, c'est un poste important. Donc, il faut euh, passer un peu de temps à détailler cette partie-là. Euh, on, on, on va retrouver dans cette catégorie tous les achats de biens et de services. Donc, ça peut être les émissions qui sont en lien avec les activités d'extraction et de transformation de matière, hein, si vous êtes une activité de transformation. Euh, donc, ça peut être des matières premières pour la production, du papier, des fournitures directes. Euh, dans... On va retrouver aussi euh, bah, pour des hôpitaux, des médicaments. On peut retrouver des machines de production. On peut retrouver euh, la maintenance des locaux dans ces parties-là. On va retrouver tous les déchets qui sont issus du périmètre aussi. Donc, euh, après, les émissions, on la dépend dans, du type de collecte euh, de traitement des déchets, incinération, compostage. Et puis, on a une dernière partie sur le leasing amont, où on va comptabiliser les émissions qui ont été nécessaires pour toute la construction, l'utilisation et l'entretien et la fin de vie des biens, comme par exemple les bâtiments, les machines, enfin votre parc machines, si vous êtes une industrie, les véhicules, les ordinateurs de votre entreprise. Donc, en fait, la catégorie 4, elle est souvent très importante en termes d'émissions, donc il faut vraiment que vous passiez du temps pour la détailler. La catégorie 5, ça correspond à toutes les émissions indirectes qui sont associées aux produits et aux services que vous vendez. Donc là, on va retrouver la phase d'utilisation des produits, la fin de vie. Et puis, on retrouve aussi dans cette catégorie quelque chose qui est rarement pris en compte, mais qu'il ne faut pas oublier. C'est les investissements financiers que vous pouvez avoir dans votre entreprise. Donc, si vous avez des placements financiers, c'est dans cette catégorie qu'on va les retrouver. Et puis, une dernière catégorie, on va pouvoir mettre toutes les autres émissions qu'on aurait identifiées dans votre entreprise qui ne sont pas dans, cette, dans ces catégories précédentes. Voilà. Alors, j'en ai fini de, de cette partie euh, sur la partie euh, identification des sources, collecte des données. Euh, avant de passer à la phase plan de transition, je vous propose un petit sondage euh, qui est activée, donc, Stéphanie. Alors, même si on actuel. a vu en début de présentation que seulement 5% d'entre vous avaient déjà réalisé votre bilan, on va quand même lancer la, la question. Voilà, donc la question, c'est dans quel cas, euh, dans le cas où vous avez réalisé du coup votre bilan GES, sur quel périmètre l'avez-vous réalisé Donc, soit sur une partie de votre activité, soit sur l'ensemble de votre activité. Peut-être, euh, voilà. On va voilà. aller vite hein. Sur une partie de, de vos activités. Sur la réponse qui l'emporte. Oui. D'accord. Donc, là, l'idée, c'est d'aller peut-être plus loin dans, dans le fait d'avoir la vision globale des émissions, surtout comme on l'a vu avec Romain précédemment. Euh, finalement, les émissions qui sont liées au Scope 1, euh, catégorie 1, donc les émissions directes, euh, sont finalement. Euh, très importante par rapport au, à l'ensemble des émissions qui sont liées à l'activité d'une un, organisation. Merci. J'ai passé la main à Romain, merci. Alors, Romain qui a beaucoup de pression puisque le, le délai court et on a beaucoup de questions qui arrivent dans l'onglet questions, on va garder du temps oui. pour les réponses. Merci Romain. Je ferai synthétique comme il y a des éléments qui ont déjà été amenés. Donc ce qu'il faut voir c'est qu'en fait on a vu les différents postes, on a vu comment on pouvait représenter euh, différentes sources d'émissions en fait dans une cartographie des flux ou dans des, dans des graphiques plus globaux. Euh, L'idée en fait c'est que derrière cette quantification en fait on peut associer des actions de réduction qui feront partie vraiment intégrante de ce qu'on va appeler le plan de transition. Donc ça c'est une partie qui est, qui, est, qui est assez obligatoire en fait c'est dans la philosophie du bilan carbone. Dans la philosophie du bilan carbone en fait c'est qu'à euh, partir du moment où vous avez effectué votre quantification, donc cet aspect de mesure, euh, vous devez y associer des euh, actions euh, de réduction des émissions de gaz à effet de serre. C'est vraiment la philosophie. Donc, en fait, comment, comment vous allez procéder concrètement pour préparer ce fameux plan de transition ben, Vous allez déjà faire une analyse de votre bilan. Pour faire cette analyse de votre, de, de votre bilan, vous allez réunir les parties prenantes autour de la table, vous allez réunir les parties prenantes qui sont décisionnaires et vous allez essayer de co-construire les euh, listes en fait, d'actions de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc, ce qu'il faut, c'est par différents postes, trouver des actions qui sont adaptées à votre profil, adaptées à votre fonctionnement, et qui vont correspondre à la stratégie que vous voulez mettre en place pour décarboner votre activité. Donc la première étape de cette analyse du bilan, ça va être de faire des extractions par poste ou sous-poste. Là, je vous ai montré deux exemples, où en fait, c'est des exemples très génériques, hein, des cartographies des plus simplifiées, mais on peut rentrer beaucoup plus dans le détail à partir des données qu'on a pu collecter et quantifier de valider ces différents résultats, et ensuite en fait, d essayer d'identifier les postes stratégiques, les postes les plus émetteurs, et s'il y a des, des actions qui sont en cours, des actions qui sont décidées, ça va être en fait de faire un listing de l'ensemble des possibles, si je peux résumer, euh, en termes de réduction euh, des émissions de gaz à effet de serre. Donc une fois que vous avez identifié ces différentes pistes de, de réduction potentielle, euh, vous pouvez le faire avec donc une expertise plus ou moins ciblée, hein, soit au niveau euh, global, soit par thématique. Vous allez travailler à nouveau, euh, Stéphanie évoquait euh, la, la partie brainstorming ou des ateliers de définition pour identifier les données. Bah, on peut faire la même chose pour identifier les actions. On va travailler avec le service mobilité, le service achat, l'énergie, les RH pour essayer en fait de de quantifier ou d'identifier au mieux toutes les actions qui peuvent être menées sur différents secteurs avec des éléments concrets. Ensuite, la troisième étape, en fait, ça va être de vraiment fixer les orientations stratégiques de votre entreprise vis-à-vis -vis des enjeux carbone, de manière en fait à orienter euh, votre plan de transition vers les actions qui vont être les actions prioritaires et associer à ces différentes actions un planning, un cahier des charges et euh, en fait en mettant le board autour de la table et en regardant euh, de manière euh, matricielle par exemple. Euh, donc, un des exemples, c'est de faire des matrices risques-opportunités. Regardez, en fait, si vous vous engagez dans les différentes actions qu'on peut pu être listées, comment ça va se traduire, quels sont les risques et les opportunités, quels sont les gains qui peuvent être associés. Donc, une fois que ces grandes orientations ont été définies, bah, c'est elles qui vont rentrer, en fait, de manière quantifiée dans, euh, en termes d'actions de réduction dans votre plan de transition. Donc, la dernière grande étape, en fait, c'est vraiment la quantification des actions qui ont été retenues Il y associer un potentiel de réduction un planning, mais également, très important, des moyens à mettre en œuvre, des moyens qui peuvent être humains ou des moyens qui peuvent être économiques euh, avec un planning de déploiement. Ensuite, pour aller plus loin, vous pouvez, euh, vous pouvez rentrer, donc ça, ça fait partie intégrante du bilan hein, du bilan des émissions que vous avez effet de serre, c'est la dernière grande étape. Pour aller plus loin, vous pouvez euh, utiliser euh, la méthodologie ACT, c'est une initiative qui a été lancée par l'ADEME, qui permet la définition et la mise en œuvre en fait réelle d'une stratégie bas c'est-à-dire le déploiement en fait de ce plan de transition. Donc ensuite, juste rapidement, je vais vous montrer un petit exemple d'un client qu'on a accompagné là récemment. C'est juste pour synthétiser de manière concrète comment ça peut se traduire. Donc, Une fois qu'on a réalisé les deux premières étapes, à savoir mettre le bord autour de la table, identifier les grandes actions qui peuvent être quantifiées, on a eu une sélection en fait, d'actions prioritaires qui ont été mises en place suite ici à un projet de déménagement avec une restructuration et une rationalisation euh, des usages. Donc ici, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a fait une extraction sur le bilan sur la partie bâtiment, les émissions liées à l'utilisation des bâtiments sur leur partie énergétique et fuite, et qu'ensuite, il y a eu différentes actions qui ont été menées sur la consommation d'électricité, sur la consommation liée à la connexion au réseau de chaleur pour certains bâtiments et des actions sur la climatisation par le remplacement de certains fluides frigorigènes ou le remplacement de certains équipements. Et ensuite, on avait une petite action sur les chaudières, donc liée à la consommation de gaz naturel. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'ici, on a pu, pour chaque action, hein, il y a un détail dans le plan d'action, euh, le plan de transition, bien sûr, euh, détaillé. Mais ici, de manière synthétique, on voit un abattement potentiel euh, de la moitié des émissions à l'horizon euh, de la fin du projet, parce qu'on fonctionne vraiment en mode projet avec un planning. Et, euh, et pour chaque action, il y a les moyens mis en œuvre euh, associés. Donc ici, vous avez une représentation globale, en fait, euh, de, de l'abattement potentiel, des gains gaz à effet de serre liés à cette action. Ensuite, je vais redonner la main à Stéphanie pour vous montrer comment, comment faire, en fait, euh, après, euh, euh, comment être accompagné. Oui, donc euh, rapidement, en fait, après un bilan des émissions de gaz à effet de serre. Euh, ben, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. On peut euh, définir, mettre en œuvre une stratégie bas carbone, hein, comme l'a dit euh, Romain. Donc, euh, Il y a des, des méthodologies qui existent, comme Acte Pas à Pas, qui sont financées par l'ADEME. On peut aussi mettre en place euh, les actions de décarbonation. Il ne faut pas oublier qu'il y a des financements qui existent sur différents types de plateformes. Il y a, il y a des fonds d'investissement, euh, France Relance, France 2030, et donc euh, des actions de, de, de financement qu'on va retrouver sur la plateforme Agir de l'ADEME ou euh, auprès des CCI ou même via des actions soumises à des certificats d'économie d'énergie, par exemple. Euh, et puis, en dernier lieu, euh, bah, ne pas obliger, je, je, je rebondis sur la question de madame, euh, madame Brèche, euh, par rapport euh, à l'obligation réglementaire. Donc oui, en effet, il euh, y a une obligation de réglementaire sur un certain nombre d'entreprises, hein, je le disais au début, donc euh, sur les entreprises de plus de 500 salariés, donc euh, une périodicité réglementaire de tous les quatre ans, pour réaliser le bilan GES réglementaire pour les entreprises, les organismes de droit public, c'est trois ans. Nous, on vous recommande de faire ça tous les ans si vous partez dans l'idée d'avoir une stratégie bas carbone, puisqu'en fait, vous allez, vous allez finalement, comme un système de management, vous allez suivre en fait, l'évolution de vos émissions au cours des années. Voilà. Euh, en synthèse euh, de, de ce webinaire, ce qu'on qu souhaitait, euh, ce qu'il faut retenir en fait au final, c'est que là, le, le premier sujet, c'est qu'il est urgent d'agir pour limiter les conséquences du changement climatique que toutes les actions entreprises dans les dix prochaines années seront décisives pour espérer respecter les accords de Paris et rester bien en dessous de la limite des deux degrés. Euh, voilà, limite à laquelle. Euh, je rappelle, les impacts climatiques risquent de s'amplifier sans retour en arrière possible. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point euh, qu'il faut retenir, c'est qu'il existe plusieurs méthodologies, mais que euh, les points les plus importants, finalement, pour nous, c'est la réalisation de la cartographie et puis d'une grille de collecte robuste. Euh, voilà. Le plus important, c'est de… de, de, de Reste, enfin, reste de faire un état des lieux à l'instant T de vos émissions. L'objectif, c'est vraiment ça, hein, qui vous permettent d'identifier finalement au mieux les gros postes d'émission et d'évaluer euh, votre, votre passage à l'action. Voilà, c'est ça l'objectif. Hein. Le troisième point, euh, c'est euh, de ne pas oublier qu'un bilan de gaz à effet de serre, c'est un projet pour lequel il faut définir un planning et ne pas oublier d'impliquer de, de l'ensemble des parties prenantes, et prévoir les le, ressources associées. Et puis enfin que le bilan des émissions de gaz à effet de serre c'est le premier pas vers une stratégie bas carbone euh, voilà, qui vous permettra de décarboner euh, euh, l'ensemble ou le, la, les postes stratégiques ciblés dans votre entreprise. Euh, voilà je vous remercie euh, de votre attention sur, euh, sur ce webinaire et je vais passer euh, la main à Romain pour euh, juste euh, la présentation justement de ce que la PAF peut faire pour vous accompagner sur ces sujets. Oui, voilà, on, euh, on espère réellement que on vous a éclairé hein, sur les tenants et les aboutissants du bilan gaz à effet de serre. Et en fait, euh, au niveau d'APAV, on se positionne vraiment à vos côtés pour tout ou partie en fait, de la démarche. C'est-à-dire qu'en fait, on a, on a un socle d'offres labellisé Green and Social dans lequel rentrent en fait, différents accompagnements qui nous permettent en fait de se positionner à vos côtés euh, tout au long de cette réalisation. Soit, alors comme on le voit, vous êtes pour la plupart euh, tout au début peut-être de la démarche à, à essayer euh, de comprendre comment, comment, euh, comment se lancer. Vous pouvez être là vraiment au début avec euh, nos experts bilan carbone pour vous euh, accompagner à la réalisation de vos bilans gaz à effet de serre, qu'ils soient réglementaires ou qu'ils soient totalement volontaires. Euh, ensuite, on a des experts qui sont formés aux initiatives ACT, ACT pas à pas, qui est le déploiement de votre plan de transition, ou ACT et évaluation, pour un grand niveau de maturité, qui est pour une évaluation de vos stratégies actuelles. On peut vous accompagner, donc à ce niveau-là, c'est une forme de système de management euh, pour ce positionnement ACT. On peut, vous on peut se positionner pour une mise à jour de vos bilans ou alors pour avoir un regard extérieur sur le bilan vous proposer des formes d'amélioration. Et donc, ensuite, pour la également au-delà de l'évaluation et de cet accompagnement, en fait, on peut proposer ponctuellement ou de manière suivie, en fait, aussi une sensibilisation au changement climatique, comme on l'a fait un petit peu aujourd'hui. On peut structurer ça. On a des experts formés fresques du climat ou sur d'autres outils de sensibilisation. Donc, il y a un petit résumé de, de l'ensemble de notre solution d'accompagnement à travers un livre blanc que vous pouvez télécharger sur notre site internet, donc qui a été publié fin 2021 qu'on met à jour et euh, qui est téléchargeable euh, voilà, en complément de, de cette formation. Et donc là, il va nous rester une petite dizaine de minutes pour, pour répondre à vos questions. Alors, donc, on je va en pas... effet aborder vos, vos questions. Merci Romain. Euh, alors, pour les personnes qui sont d'ores et déjà amenées à, à se déconnecter parce qu'elles ont des contraintes, je vous invite avant de nous quitter à, à bien vouloir répondre aux deux questions qui sont dans l'onglet euh, sondage euh, en bas à droite de, de votre écran. Voilà. Et puis, on va partir sur vos questions. Voilà, je publie le sondage. Alors, on a beaucoup de questions. On va les prendre. Alors, on a une, deux questions qui, qui vont un petit peu dans le même sens. Euh, mon entreprise n'est pas soumise à l'obligation de réaliser le, le bilan d'émissions de gaz à effet de serre. Quels sont les risques si je ne le réalise pas Euh, bah, en fait, quels sont les risques Finalement, c'est ce qu'on vous a présenté euh, au, au départ. Finalement, ça peut être, euh, ça peut être des risques euh, d'image, comme ça peut être finalement euh, voilà, de, de perte de responsabilité vis-à-vis euh, -vis de ce sujet-là, puisque c'est un sujet qui est très important pour l'ensemble de, de la société. Donc... Euh, voilà, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Romain, sur ce sujet voilà le, Sur les investissements bon. aussi, sur les investissements financiers, j'ai oublié, de plus en plus, c'est… Vas-y, Vas je t'en ça. Non, il n'y a pas de problème, problème. c'est qu'en <rire> fait, ce qu au-delà des enjeux, alors le, on, en, on sait que les enjeux gaz à effet de serre, on a parlé de combustible, on a passé de consommation énergétique, il y a, il y a un ouais, grand ouais. lien, on parle souvent d'enjeux climat-énergie, et donc euh, ne pas s'engager dans la démarche, ou en tout cas essayer d'avoir une idée de où on se situe, c'est être un petit peu à contre-courant de l'évolution qui est en train de se mettre en place, que ce soit dicté par la réglementation ou que ce soit au niveau de la transition des entreprises. Donc, il euh, y, y a un enjeu, il euh, y a un enjeu en fait de positionnement, d'être un petit peu en amont, euh, en avance, j'ai envie de dire, euh, au-delà de la réglementation, euh, de le faire de manière volontaire. Ça permet aussi de comprendre finalement l'impact, euh, voilà, si un jour il y a un coût sur le carbone, quel serait l'impact sur votre activité d'anticiper finalement les évolutions qui pourrait y avoir aussi en termes d'approvisionnement, voilà, tout ce genre de choses. Je vois qu'il y a plusieurs questions sur les outils, euh, sur les outils euh, gratuits, les, les possibilités. Effectivement, il y a, il y a, de toute façon, les méthodologies sont, sont, sont, sont téléchargeables et sont, sont disponibles gratuitement, euh, mais au-delà de la méthodologie, il y, a, il, y a, il y a quand même une expertise ou une valeur ajoutée euh, qui, qui, peut être, qui peut être créé en interne Ou alors, je vois la question, est-ce qu'on a l'obligation d'être accompagné par un prestataire extérieur Non. Et comme on l'a dit, ce qu'il faut voir, c'est que c'est du temps humain, c'est de la ressource, donc il faut vraiment avoir considéré ça lorsqu'on veut le mettre en place en interne. Je propose de prendre la question de, de Jérémy, qui a posé plusieurs questions. Merci Jérémy. L'évaluation des émissions provenant des matières premières dans la partie achat, est-elle strictement dépendante de notre fournisseur ou est-ce qu'il existe des données théoriques, euh, exemple matières premières, poudre métallique, bouchon plastique, produits chimiques, disponibles par exemple sur le site de l'ADEME ou pas ah, Alors oui, il y a des, il y a, oui, il y a des euh, facteurs d'émission théoriques. Il y en a de plus en plus, les, les, bases, de, les bases de facteurs d'émission sont mises à jour. Après, ce qu'on peut faire, hein, moi c'est arrivé avec un cas, justement je vois les bouchons plastiques, ça me rappelle un client, où en fait on avait des bouchons plastiques un peu spécifiques, donc on a utilisé la matière, on a quantifié le poids dans le bouchon, on a rajouté un facteur d'émission associé au process pour la fabrication des, euh, des bouchons. En fait, on peut, on, voilà, à partir d'hypothèses qui sont validées, qui sont cohérentes, on peut se tourner vers l'association de bilan carbone aussi pour avoir leur retour d'expérience. On peut s'orienter vers des facteurs d'émission théoriques ou des facteurs d'émission qui vont être vraiment adaptés. On peut aussi se baser sur des bases EcoInvent privées. Enfin, voilà, au niveau de la PAV, on a aussi ce genre de base. Donc, L'important étant de bien tracer l'ensemble des hypothèses parce que le jour où il y a des facteurs qui sont mis à jour... Et oui, les, les, les, la question du, de, de la base de données qui vient du fournisseur, bah des fois, ce n'est pas très pertinent ou pas. Donc, c'est vrai que quand on n'a pas un aspect euh, contrôle de la donnée qui vous est fournie par le fournisseur, ce n'est pas toujours évident. Donc, c'est toujours intéressant de la, la, voilà, de la comparer par rapport à autre chose pour revalider la, la donnée fournisseur, en tout cas. Une question de Pauline. Comment identifier ce qui est considéré comme gaz à effet de serre Par exemple, des émissions de vapeur solvante, le sont-elles ou pas si les... Alors, Pouline ajoute, si les vapeurs euh, directes ne le, ne le sont pas, mais les produits de décomposition le sont, comment doit-on prendre en compte ces émissions Alors, Tout Alors, ce qu'il général... y a une transformation chimique, bah... ça doit être pris en compte. Hein. Vas-y, bah, bah, je te laisse. Oui, voilà, tout ce qu'elle est a une transformation chimique, pour poursuivre avec des agents qui contiennent du carbone ou de l'azote. En fait, à partir du moment où on va avoir une décomposition chimique, en général, on a de l'oxydation et on va avoir des des émissions de CO2 ou de protoxyde d'azote, voire de, de méthane si on est dans des conditions un petit peu particulières. Donc à ce moment-là, ça va être vraiment, en fait ça va être de faire de la chimie de base, hein, de se poser la, la question sur la réaction qui se passe réellement au-delà de l'émission de vapeur, de la décomposition derrière. Et il y a aussi des facteurs d'émission théoriques pour, pour les émissions. Alors vapeur solvantée, probablement, mais pas forcément tous les composés. On a ça notamment aussi pour... On a évoqué le cas d'un centre hospitalier pour des émissions de gaz médicaux un peu particuliers. Donc, on le trouve et on peut s'orienter vers des sites particuliers aussi qui, qui ont cette représentation. Une question de Christelle qui est très concrète aussi. Quand on a beaucoup de fournisseurs de différents ingrédients, emballages. est-il possible de les regrouper Car il semble difficile d'avoir des réponses de tous les fournisseurs. Oui alors, en fait, euh, on peut les regrouper. Le mieux, c'est de le détailler le plus possible. Après, ça dépend aussi de la typologie, évidemment, de, de, de fournisseurs. On ne va pas me faire un paquet fournisseurs. Mais euh, voilà, l'idée, c'est d'être le plus précis possible. Et puis, il faut aussi savoir qu'un bilan des émissions, bah, il, il peut être amélioré. Donc, encore une fois, d'où l'importance d'avoir, justement, euh, tracé l'ensemble des données. Je ne sais pas si tu veux compléter, Romain mais euh... Non, non, c'est très, très bien et effectivement, euh, on est parfois limité techniquement par rapport euh, à la diversité de fournisseurs qu'on va avoir. On sait très bien que concrètement, il y aura des facteurs d'émission euh, euh, différents. Donc Là, on va apporter des hypothèses en fait. Il y a beaucoup d'hypothèses qui sont faites lors d'un bilan. Ce qui compte, c'est qu'elles soient validées, euh, qu'elles soient, qu soient pertinentes. Alors, une question de Nadia. « Si le bilan a déjà été réalisé et que les incertitudes de calcul ont changé entre les deux intervalles de temps, faut-il refaire les calculs du premier pour mieux évaluer l'efficacité du plan de transition ?» Alors, moi, j'ai un exemple concret pour répondre peut-être à cette question. Euh, bah par exemple, sur des clients qu'on a accompagnés, ils ont, les, ils ont fait des analyses de cycle de vie, donc précisément sur certains types de, de produits qu'ils n'avaient pas précédemment. Donc, en fait, euh, oui, c'est pertinent à ce moment-là, quand on a une fiabilité de la donnée, de recalculer euh, les produits qui ont été vendus, enfin l'impact carbone des produits qui ont été vendus sur l'année de référence euh, pour pouvoir mieux préciser, avoir une valeur plus précise finalement du, de l'émission globale et de l'incertitude. Donc, moi, je dirais oui, si la, si la donnée est fiable. Hum. Romain, je, si tu veux ajouter quelque chose Non, non, non, c'était très bien. C'était très okay. bien. Et si les valeurs absolues, une fois de plus, si les valeurs absolues du bilan euh, n'ont pas changé, il n'y aura pas besoin de recalculer l'année de référence. L'incertitude va pouvoir, vous pourrez vous euh, manuellement, c'est pas obligatoire, mais recalculer en fait l'incertitude globale de votre précédent bilan pour être plus objectif dans la comparaison. Je propose de prendre la question de, de Lucie, euh, est-ce que les émissions liées aux achats sont égales aux émissions liées à la production des fournisseurs Auquel cas ces émissions seraient-elles comptées deux fois à la fois chez le fournisseur et dans notre entreprise Alors ça c'est une fait. très bonne question, c'est une question qu'on a souvent, c'est-à-dire qu'en fait, fait dans la philosophie vrai. du bilan carbone, c'est vraiment voir tout ce dont vous êtes dépendant, c'est-à-dire que vous effectivement, certains de vos postes d'émission comme les achats, vont également être dans le périmètre organisationnel et opérationnel d'autres entités. Donc, quand on va prendre le cas que vous posez, en fait, c'est un cas fréquent, c'est-à-dire que vous, ce qu'on a vu quand Stéphanie vous a présenté la partie achat, on était dans une catégorie 4, des émissions indirectes liées aux achats. Vous êtes acheteur. Par contre, pour le producteur, lui, les émissions générées, en fait, pour la fourniture de ses produits ou de ses services que vous allez produire, vont rentrer dans une autre catégorie. Ça va rentrer dans sa catégorie 1 et 2, à savoir la combustion de, de, de combustible et la consommation d'énergie, par exemple. Et lui, il aura aussi ses propres matières premières. C'est-à-dire qu'effectivement, les bilans des entités complets se recoupent. Mais c'est la ventilation en fait, des différents postes qui va être différente. Mais ce n'est pas grave en fait, s'il y a un double compte, parce que dans la philosophie, vous, ce qu'il faut, c'est que vous voyez vraiment ce dont vous êtes dépendant il faut voir pourquoi on fait un bilan GES. On fait un bilan GES pour savoir est, en effet, de quoi on est dépendant, où est-ce qu'on émet les gaz à effet de serre et sur quel levier quel levier il faut activer pour réduire ces émissions. Voilà. Je propose de prendre la question de Christelle qui vient d'arriver, ce sera peut-être bien la, la dernière, parce qu'on a pu faire le tour des de voilà. questions. Christelle nous dit, quand il y a plusieurs sites, production et siège social, dans une entité donc, qui a plus de 500 personnes, donc qui est soumise à l'obligation réglementaire, le bilan doit-il être fait pour chacun des sites Alors, la réglementation euh, dit que pour les entreprises qui sont soumises à la DPEF, donc la Déclaration de Performance Extra-Financière, si on a un bilan consolidé pour l'ensemble euh, du groupe, on peut garder un ensemble, un, on peut faire un, une déclaration globale pour l'ensemble de l'organisme. Voilà. On peut concaténer, en fait, hein, faire un, un groupement de, de bilans. Voilà. Donc, c'est ouais, possible. Ça, on ne va pas être obligé de regarder euh, individuellement pour chaque site. Hein, on peut faire quelque chose de global. C'est ça. Eh bien, merci, euh, Romain. Merci, Stéphanie, pour vos réponses. Je ne vois pas arriver de nouvelles questions. Euh, donc, on va vous remercier infiniment pour votre participation. On espère qu'on a été très, très, le plus clair possible pour aborder ce, ce sujet d'actualité. Euh, donc, avant de nous quitter, je vous remercie, hein, je, je me répète un petit peu, de, de répondre aux questions qui sont dans l'onglet sondage. Ça nous permet de savoir si le webinaire a bien répondu à vos attentes. Et puis, si vous souhaitez que l'on vous rappelle, parce qu'il y a peut-être des questions qui vont venir après coup, donc n'hésitez pas à nous le mentionner dans, dans l'onglet sondage. Un grand merci pour votre participation. Euh, on vous souhaite une excellente journée. Merci à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.